Le Gabon est en deux. Il vient de perdre innocemment brutalement plusieurs de ses enfants qui se rendaient dans la ville de Port-Gentil, soit pour des raisons de veille, soit pour des raisons professionnelles ou encore de vigilature. Cette nuit-là, dans Esther beaucoup d'entre nous ici, avaient également des parents à bord. Certains d'entre eux ont pu être sauvés. D'autres ont péri, mais leur corps retrouvé. D'autres encore sont portés disparus jusqu'à ce jour. Au nom de la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon et au nom de l'Assemblée pour le Gabon, je présente à toutes les familles ici cruellement éprouvées nos sincères condoléances. Les mêmes condoléances s'adressent également à la famille de notre jeune compatriote tuée en Turquie il y a quelques jours. Qu'elle sache que nous pleurons ensemble en silence à leur côté. Toutefois, le naufrage des termes miracles est un événement qui a marqué et continue de marquer nos esprits. Il démontre à quel prix nos dirigeants actuels sont déconnectés à la fois des réalités des et des problèmes des Les réactions et innombrables commentaires à propos de cette catastrophe ont, une fois de plus, mis à nu tous les dysfonctionnements de notre administration, d'entraîner par une corruption endémique où les copains et camarades complotent tous les jours contre la République. Puisque les Gabonais ne comprennent pas comment les décideurs ont pu laisser naviguer un bateau vieux de plus de 52 ans, Rafistoré quelques semaines plus tôt à bout de peinture chatoyante et surchargé de personnes et de marchandises. Pourtant, des signes annonciateurs d'un ben drame ont bel et bien été donnés quelques jours auparavant par les membres de l'équipage, mais personne ne les a écoutés. Tout le monde a mis le bandeaux sous les yeux et les éponges dans les oreilles, puisque la du était plus importante que la vie et la sécurité de nos compatriotes, pour le rassemblement pour le Gabon et la dynamique pour la transition politique pacifique, inutile d'aller chercher les coupables chez Mathusalem. Inutile de vouloir chercher à comprendre qui avait quoi, pourquoi et à quel moment c'est tout notre système de transport qui est hors de jeu. Plutôt que d'obtenir seulement la démission du ministre des Transports et de suspendre certains cadres de cette administration, la dynamique pour la transition politique et pacifique pense que c'est tout le gouvernement. Qui doit immédiatement rendre son cabinet. Car les mesures prises jusqu'à ce jour ne sont pas de nature à baisser l'attention tension qui vaut auprès des populations. Cet immobilisme du gouvernement traduit la posture la plus risquée pour notre pays, comme pour chacun d'abonnés, en ces temps si difficiles. Le naufrage d'Esther Miracle n'est donc pas le seul drame qui frappe le pays. Celui-ci vient cependant présenter la face visible de l'astre des autres crises qui se depuis les années 90. À l'exemple du chômage des jeunes, l'insécurité et la violence dans nos villes et les villages, l'absence d'eau potable dans nos villes et villages, l'absence de routes praticables partout, les grèves dans divers secteurs d'activité, la vie chère et la baisse du pouvoir d'achat, la fermeture de la poste banque, etc. À cette litanie, on peut ajouter la catastrophe ferroviaire du 23 décembre 2022, ainsi que les accidents routiers. Et régulièrement par des poids lourds aux heures interdites de circulation. Mesdames et messieurs, ouvrons les yeux et comprenons que notre pays traverse une immense crise que les dirigeants actuels du pays refusent de voir. Aujourd'hui, la caractéristique essentielle de notre société est l'absence d'espoir. Alors que le but du jeu et de la politique est justement d'en donner afin d'éveiller en chacun de nous le génie créateur son moment. Le rassemblement pour le Gabon et la dynamique pour la transition politique pacifique au Gabon refusent la fatalité et la résignation. Tant de compatriotes disent aujourd'hui, ne plus rien avoir avec la politique, ou encore, c'est un jeu de corromp. Notre devoir en tant que responsable politique, c'est de leur proposer une alternative, mais que celle-ci se fera qu'avec le concours de tous, sans exception. Car l'actuel système est déjà essoufflé, même s'il fallait s'il fallait faire semblant d'être un jean ping de la mainole, celui qui sait tout et dispose d'un savoir encyclopédique. Le Parti démocratique gabonais PDG et ses alliés veulent continuer de nous vendre du vent, espérant nous détourner de l'essentiel qui est l'intérêt supérieur du Mais... C'est sans compter sur la détermination des compatriotes qui souhaitent désormais tourner la page pour passer à autre chose. Car le mariage contracté depuis 55 ans n'a accouché que mensonge. Corruption, arbitraire des compatriotes, violation des droits, chômage des jeunes et qu'en sais encore. D'où notre appel à la transition politique et pacifique pour mettre un terme à ce système qui nanifie le gars. Mesdames et Messieurs, la transition politique et pacifique que nous appelons le tour de toutes nos forces aura l'avantage d'intégrer toutes les intelligences volontaires et disponibles pour relancer la construction de notre pays et l'insérer sur le chemin de la modernité. Car sans ce passage obligé, rien ne sera possible actuellement dans notre pays qui enregistre actuellement des confusions du type, signe des cactums. Je suis conscient que cette vérité dérange certaines sensibilités qui sont accrochées impunément. Sur les préments et autres avantages matériels ponctueux qu'ils tirent de leur position de le pouvoir actuel. Mais la transition politique et pacifique reste notre seule voie de sortie de crise. Mes chers compatriotes, après notre passage au Conseil national de la démocratie, nous avons présenté et défendu ce projet. Nombreux sont des partis et personnalités politiques et indépendantes qui ont adhéré au projet. Ensemble, nous avons déjà mis en place la dynamique pour l'attention politique et pacifique au Gabon en abrégé des TTPG. Comme action déjà engagée sur le peuple, nous avons le code de bonne conduite solennellement signé le 25 2023 Au siège du rassemblement populaire. le lancement de la signature de la pétition auprès des états majors des partis politiques membres de la dynamique. Le même document est aussi disponible en ligne pour ceux qui ne peuvent effectuer le déplacement, ainsi que pour nos frères de la diaspora. À ce jour, nous avons déjà récolté. 178 928 signatures. Je rappelle à tous les que le président Omar Bonkali a été déclaré vainqueur en 2016 avec près de 177 722 voix. Autrement dit, le nombre de signataires obtenus est largement au-dessus des voix. Que le président de la République a pu récolter officiellement en 2016. Donc, plus de la moitié de l'électorat gabonais. C'est dire que la dynamique et la pétition marchent sur le terrain. Dans tous les, les prochains jours, la dynamique pour la transition politique et pacifique au Gabon va se déployer en caravane sur le terrain afin de récolter les signatures auprès des compatriotes de l'intérieur du pays. À travers cette conférence de presse, nous lançons donc un vivant appel à tous les patriotes, où qu'ils se trouvent et quelles que soient leurs conditions sociales, à signer la pétition appelant à la mise en place de la transition politique et pacifique dans notre pays. Chacun de nous, doit sortir de son empiré, j'allais dire de sa zone de confort, pour porter ce projet pour le la laban de demain. C'est maintenant que se construit la Deuxième République. Je vous remercie.